Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, nickel. Allez aujourd'hui on est sur un, un nid de frelons. Alors c'est exceptionnel, euh, c'est très très très rare de voir ça. On est sur, on est sur un nid de frelons européen bah, dans un petit arbre, un petit arbre, un petit arbuste. C'est très rare de voir ça. D'habitude c'est le frelon asiatique qu'on voit ça. Donc je vais vous montrer avant de, de, de m'habiller, de traiter. C'est très très très rare. Allez, je vais vous montrer ça. Vous Voyez. Le petit jarre de sapin, c'est un cèdre je crois Un tout comme ça, un petit cèdre ou aussi près, Je ne sais plus comment ça s'appelle Vous avez qu'à me le dire un commentaire pour les connaisseurs Et regardez, il y a des frelons Alors, Je vais le faire doucement Parce que je n'ai pas la tenue Vous avez vu, ils ont fait le nid à l'intérieur Mais c'est très très très rare Moi c'est... En général, les, les, frelons, les frelons européens, c'est dans un tronc d'arbre, c'est dans, dans un grenier, dans une cheminée, euh, dans un parpaing. Vous avez bien vu chez Dédé, dans un parpaing. Mais là, ils ont carrément construit un nid dans les branches. Ça, c'est plutôt l'Asiatique qui fait ça. Donc, ben, je vais m'habiller et on va aller voir ça de plus près. D'accord Alors, à tout à l'heure, les Dédé. Oh oh, oh oh, oh oh. Des, des frelons. Allez, c'est parti pour le combat Bon, vous avez vu, il pleut Voilà, c'est mouillé euh, Un nid comme ça aussi joli de frein européen Faire sous la pluie, filmer sous la pluie, c'est dommage Mais on va quand même vous montrer ça Allez, c'est parti L'avantage, c'est que c'est moins chaud Allez, on va aller voir ça euh, On va aller voir ces nids On va aller voir ces mines de près très très rare très les vélos. Bah là ça fait bien longtemps que je me serais bien fait défoncer par les frelons asiatiques. L'opérin est quand même un peu plus calme. Mais le problème c'est qu'ils rentrent trop dans les maisons. Dès qu'ils allument la lumière, les gens ont plein de salons. Il est voir les galettes. En fait, pas si gros que ça, il hein. s'est délargé un peu. Quelques frelons, pas beaucoup, hein. c'est pas si gros que ça, c'est hein. beaucoup d'isolation. On va de voir la galette. si vous voyez voilà c'est un de sang peut-être une petite galette comme ça bon, bien sûr je me fais attaquer parfois c'est pas, hein pas si gentil que ça hein mais c'est normal défend défendent de leur nid allez on va mettre la poudre c'est une grosse attaque oui. allez, on va aller Donc, avec des blancs on va bien C'est pas mal quand même Donc là ça pareil, ils vont me suivre Donc, allez, On va récupérer l'autre caméra tac au micro Allez, on va voir si ça nous suit ouais, je commence à avoir un peu de buée c'est fini là l'été maintenant il faut mettre de l'antibuée pour le préparer dans la voiture bon ben voilà le nid traité on va laisser agir donc qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'un nid de frelon européen D'un arbuste ou un petit arbre comme ça eh bien, Moi, j'en ai pas vu des vidéos. Allez, on va enlever tout ça. Voilà, intervention terminée. Si vous voyez l'arbre de là, vous verrez tous les frelons de loin, c'est impressionnant quand même. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne pas qu'il m'attaque en sentant le phéromone. Voilà, ça reste quand même dangereux, c'est du frelon européen, c'est chiant de les tuer Mais là, il est vraiment très près de la maison, vous avez vu, il y a une fenêtre juste à côté Des enfants peuvent jouer dans le jardin, euh, bousculer l'arbuste sans s'apercevoir qu'il y a un nid Parce qu'il était quand même bien caché euh, En plus, ils sont attirés par la lumière Donc dès qu'ils ont une fenêtre ouverte le matin ou le soir Ou s'ils veulent profiter de leur terrasse Et pareil, pour chez les voisins, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons autour euh, Ben voilà, Ça crée des, des problèmes Comment récupérer un nid de frelon comme ça je sais pas, je sais qu'en Allemagne ils le font. Euh, J'ai vu des vidéos. Un jour je en ferai une vidéo, je vous en parlerai de tout ça. Mais euh, voilà, ça serait bien de le faire. Mais je suis pas sûr que les Français euh, euh, ben, soient pour faire ça. En fait, voilà, Parce que c'est du temps, de l'argent. Et euh, surtout les gens ils ont peur du frelon. Donc euh, ben, je pense pas que ça, ça marcherait bien en France. Pourtant ils le font en Allemagne. Voilà, en même temps je regarde, je surveille s'il n'y a pas un frelon qui arrive. Voilà, bon ben je vous fais plein de gros bisous. Un petit commentaire de famille un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt les dédé.